Alors, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, chers internautes, nous sommes en direct. Euh, nous allons démarrer notre direct. Ok. Voilà. Alors, connectez-vous, posez vos questions. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est... La stabilité des revenus. On va voir tout ce qui est autour de la stabilité des revenus et de l'indépendance financière, mythe ou réalité. Voilà. Est-ce que c'est risqué de laisser un travail salarié pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ça, c'est le sous-sujet de de, de, euh, de la stabilité des revenus parce que c'est toujours lié, en fait, à, à cette peur de l'instabilité. Pour les gens, la plupart des... des des, des, des, dans l'univers, dans on va dire en grippe des civils, nous on va dire des, des civils. Hein, non, dire des, des civils. Pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment le pas ne pas franchir. Point salarié en tout cas, c'est le feu. Bon, c'est vrai que je dis, ça fait pas, c'est pas, pas un métier tendre. Hein. C'est pas un métier tendre. Je compare l'entrepreneuriat quasiment à, à, à la politique. Voilà, les hommes d'affaires et puis les, les politiciens sont euh, des, des, des, des deux groupes dans la société qui font partie de l'élite à qui on demande vraiment au cerveau de travailler énormément. Et ce sont des milieux où on prend énormément de coups dans le milieu politique comme dans le milieu euh, des affaires. Euh, les deux, les deux secteurs, on peut finir dans la gloire avec un euh, très haut statut euh, social. Mais on peut finir aussi en prison, que ce soit politicien ou bien homme d'affaires, on finit en prison alors que vraiment le travail salarié, euh, c'est c'est le but de de, de ça, c'est pas vraiment le c'est pas vraiment le le, le truc. Alors excusez-moi. Alors pour ceux qui veulent poser des questions, c'est pas sur WhatsApp. Hein, je vais couper mon truc. Hein, c'est pas sur WhatsApp. Euh, c'est sur chose. <rire> c'est direct. C'est sur le c'est sur Facebook. Voilà. Donc, euh, euh, je vais répondre à quelques questions qui avaient déjà été posées. Hein. Euh, euh, on va voir aussi, euh, est-ce qu'on doit démissionner pour se mettre à son propre compte ou rester euh, ou rester même si l'employeur ne nous verse pas de salaire régulier Voilà, il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne sont pas payés régulièrement, ils veulent se mettre à leur propre compte. Donc, on va répondre à cette question aussi. Euh, la troisième question, doit-on croire à tous ceux qui disent que l'entrepreneuriat leur a apporté l'indépendance financière. Ok, je donnerai mon avis aussi dessus. Et puis, euh, pourquoi, dernière question, pourquoi, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre. Hein. Ça, c'est dans. Ce sont les questions qui ont été posées euh, par, les, par, les, par, les, par nos followers. Pourquoi la plupart des auto-entrepreneurs vivent l'instabilité des revenus Très très très très bonne question Pourquoi ils vivent l'instabilité des revenus et tout ça? Donc euh, on va on va traiter toutes ces questions là Ben déjà moi le quorum est déjà à es partagé la vidéo tous ceux euh, qui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des frères, des connaissances qui ont euh, qui, qui, qui, qui ont peur à cause de l'instabilité des revenus et qui veulent avoir des réponses, bon ce direct là est fait pour, pour eux, pour qu'on puisse interagir et puis on puisse échanger. Voilà, donc, euh, c'était ça. Donc, pour moi, à partir de... Euh, même moi, 10 vues, je commence, je commence mon direct. J'aime commencer à l'heure, surtout qu'il y a la possibilité, en fait, de, de, de revoir le direct. Et puis, euh, on est vendredi. Euh, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit on ne pas au champ. Donc, euh, en principe, euh, euh, dans quelques minutes, on doit pouvoir terminer. 17h, les gens ont des after-work. Moi-même, euh, j'ai des... J'ai un funérail, <rire> j'ai des, des, des obligations. Donc, euh, voilà. Alors, euh, donc, vous pouvez poser des questions. Je n'ai pas je pas, euh, je n'ai n'ai pas, mis, il faut que je vois où se trouvent, où se trouvent les questions. Euh, je ne vois pas, je vois pas. Euh, voilà, où se trouvent les questions des internautes, que je puisse... Euh, je puisse interagir. Voilà. Alors, est-ce que euh, pourquoi, moi je vais commencer par la dernière question, euh, pourquoi la plupart des auto-entrepreneurs vivent euh, ce qu'on appelle l'instabilité des revenus? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi justement les gens ont peur de l'entrepreneuriat mais déjà même c'est, on va voir que c'est un faux, c'est une idée, une, idée, une idée reçue, c'est une mauvaise analyse de penser que l'entrepreneuriat est totalement risqué et que euh, c'est le salariat qui est... Je vais vous démontrer tout à l'heure que c'est totalement faux. Et que d'ailleurs même, ce que vous pensez être votre stabilité, votre stabilité eh bien, ça vient de l'entrepreneur. Alors, d'abord, pourquoi la plupart des auto-entrepreneurs vivent l'instabilité des revenus? De par mon expérience, eh, ça fait quand même eh, plus de 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, même, même plus, même presque, presque 20 ans que j'entreprends. Euh, je, C'est vrai que je n'ai pas entrepris à, à plein temps, très vite. Euh, J'étais en, en, en double activité. Mais on va dire que euh, maintenant, c est, c est, on, ça peut atteindre 10 ans maintenant que je suis à l'entrepreneuriat, à temps plein que je vis de mon activité. Alors, euh, de mon expérience, la plupart du temps, quand un entrepreneur a des revenus instables, il y a un seul élément qu'il faut regarder, c'est sa gestion du temps. Il gère très mal son temps. Les, en règle générale, en, en, en, en, chez nous en Afrique, en Afrique noire surtout, on aime être occupé, on n'est pas productif. J'ai des gens qui viennent me voir et me disent « Voilà coach, euh, euh, mon affaire ne marche pas. » J'ai dit, « Bon, qu'est-ce que toi, tu veux ?»« Tu dis non, Je veux plus de clients. Je veux je veux gagner plus. » J'ai dit, « Ok, il n'y a pas de problème. Euh, comment tu occupes euh, Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui oh ?» On aujourd'hui, là, vendredi, là. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui D'abord, je commence par… J'ai dit, « Bon, qu'est-ce que tu as fait hier ?» J'ai dit, « Mais qu'est-ce que tu as fait hier ?» Quand elle me donne son programme, il n'y a aucune tâche qui était sur l'acquisition des clients. Aucune tâche. Mais toi-même, tu dis que tu as, eh, comment dirais-je, eh, tu veux avoir plus de clients. Et tu ne travailles pas dans le but d'acquérir des clients. Mais c'est normal que les 24 heures vont passer, et puis à la fin du mois, là, mais les factures vont tomber. Et tu, où tu veux que tu trouves l'argent Donc, on a une très mauvaise gestion du temps. D'abord, même, c'est culturel. Regardez même euh, nos directs, regardez la plupart du temps, euh, nos manifestations ou bien nos réunions, on n'est pas, on est, on est pas à l'heure. On ne va pas droit au but. Ça, c'est so socialement, c'est culturellement. Quand un Africain, surtout chez nous, les Akans, les, les la plupart des autres peuples d'Afrique noire sont comme ça, quand on vient rendre visite, regardez le protocole qu'il y a avant de, de, de, de donner l'objet de la visite. « Bonjour, euh, comment ça va ?» On va demander après les cousins, après le chien, après le chat. On va tourner en rond. Et puis ensuite, on va donner de l'eau, on va boire et tout ça. Et puis maintenant, on va on va demander la nouvelle. Quand on va demander la nouvelle, là, il y a d'autres cultures comme chez nous les Akrams. On va même pas donner la nouvelle directement. On va donner première nouvelle, deuxième nouvelle. D'autres même vont jusqu'à la troisième nouvelle. C'est là maintenant, et le gars va te donner l'objet de sa visite. Parfois même, il ne dit même pas l'objet de sa visite. C'est quand tu dis au revoir, là. C'est quand tu es en train de dire à voilà, la personne, bon, euh, voilà, j'ai demandé la route. C'est maintenant, il va te dire ce pourquoi il était venu. En temps vous avez passé près d'une heure de temps à, Pap à papoiser et tout ça. Donc, quand tu regardes l'emploi du temps d'un entrepreneur, tu te rends compte tout de suite que son problème vient de la mauvaise gestion de son temps. Il n'a pas un temps productif. Tu veux gagner de l'argent de 8 heures jusqu'à 17 heures. C'est-à-dire, tu as au moins 8 heures de travail où tu dois être en train de, de bosser, euh, de bosser pour pouvoir gagner ton argent. Ne perds pas le temps euh, à ce que tu sois, euh, comment dirais-je, euh, euh, que tu sois totalement euh, euh, euh, euh, en sous pression financière pour que tu puisses, tu puisses, tu puisses, euh, tu puisses euh, euh, réagir. Donc, du lundi jusqu'au vendredi, tu as six jours, euh, cinq jours dans la journée, euh, dans la semaine, pour pouvoir gérer ton temps. Donc, moi pour moi, l'instabilité euh, des revenus vient, la plupart des auto entrepreneurs, surtout en Afrique euh, subsaharienne, vient de l'instabilité de la gestion de leur temps. Ils ne sont pas productifs. Nous ils ne sommes pas productifs. Moi-même personnellement, j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi-même. Parfois, ça m'arrive hein, où je, je fais le point dans la journée, je me suis rendu compte que j'ai rien foutu. J'ai passé mon temps à causer, à répondre aux sollicitations des gens, et puis voilà. Et puis quand on entre-entrepreneur, euh, non seulement nous-mêmes, on a du mal à gérer notre temps, mais tout notre environnement ne considère pas qu'on a un métier. Un métier à, à temps plein. Donc, quasiment, c'est toi qui fais les courses. Hein. C'est toi qui fais les courses euh, du... du, du, du. C'est toi qui fais les courses de la maison. Tu es comme... Euh, un, un gars, euh, voilà, c'est toi le poussier, quoi. Oh, je salue ma très très sœur so, euh, euh, Yaba Beth. Voilà, bonsoir euh, Goïre Sylvain et hey, Romaric. <rire> Ça, c'est un collègue de de, de, de, de, de fac, Yannick Oto, le coach Yannick Oto, spécialiste des des, des de, de, de, de la certification des coachs, de la formation des coachs. Voilà, Patrick Conan voilà, je te salue aussi. Et voilà, donc, euh, je continuais. Je disais que hein, le problème de votre... Donc, si vous avez une instabilité de revenus, commencez à travailler sur la gestion de votre temps pour être le plus productif possible. Voilà. Donc, euh, c'est aussi simple, c'est ça. Vendez, vendez, voilà, vendez. Ou bien apprenez à vendre. Apprenez à vendre pour pouvoir faire rentrer de l'argent de votre entreprise. Apprenez à gérer l'entreprise, au quotidien, gérer votre temps, gérer le, le, le, euh, le personnel, gérer les finances de façon à ce que ce soit productif. Quand vous regardez aussi les ressources financières, vous allez vous rendre compte que eh, ça, c'est le deuxième élément. Après le temps, il y a une très mauvaise gestion des, des, des finances. Les finances aussi ne sont pas utilisées hein, de manière productive. On est trop dans la charité. On est trop dans le gaspillage des ressources. Voilà. Et pareil aussi pour nos ressources humaines qui ne sont pas productifs du tout euh, qui sont euh, qui sont euh, euh, qui sont payés 8 heures mais qui travaillent en général 30, 30 minutes à 1 heure dans la journée. Donc quand même tu es un employeur et que tu essaies de de, de, de pousser les gens à être productifs, automatiquement tu vas être catalogué comme un, comme un, un, un, un gars qui qui est un exploitant, un esclavagiste. Voilà, c'est comme ça que nous on réagit que vous, vous aimez trop exploiter les gens et pourquoi et quand en plus tu es national, tu as encore des critiques beaucoup plus beaucoup plus dures. Voilà, quand tu es un étranger, on dit oh, voilà, ces blancs là sont des esclaves, mais <rire> ils ont compris que pour être rentable, pour être stable, il faut avoir il faut être productif. Il faut que tes trois ressources que moi j'appelle les tar le temps, l'argent et puis les ressources humaines, ces trois ressources là elles doivent être productives. C'est aussi simple que ça. Donc il euh, n'y euh, a pas de secret il n'y a pas de secret, regardez même euh, vous-même, hein, je salue euh, Donna mots regardez même vous-même, si vous avez une gestion du temps qui n'est pas productive, euh, vous ne pouvez pas avoir des, des revenus stables. Voilà, donc euh, c'est ce que je voulais dire sur euh, ce premier point-là. Je pourrais revenir encore euh, sur les autres points et tout ça. Alors, il y a une autre question qui m'a été posée sur est-ce que euh, c'est risqué de démissionner pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent à ça, euh, qui hésitent. Alors, d'abord, toutes les activités sont risquées. Même le fait d'être salarié, c'est risqué. Ou partez au travail, vous pouvez avoir un accident. Tout est, ris est risqué. Mais on va, aller, on va aller, plus loin dans la, dans la, dans la réflexion. -ce qui, qu -ce qui, moi, je vais reformuler cette question-là. Qu'est-ce qui gêne en fait les gens quand ils veulent démissionner et puis ils ont peur. Le plus grand risque que les gens craignent, c'est de ne pas de ne pas retrouver la stabilité financière de leur de leur comment dirais-je de leur travail salarié. Ils se disent que s'ils vont se mettre à leur propre compte et que ça ne marche pas, ils vont se retrouver sans le sou et et, et voilà ça soit les gens vont leur dire bon voilà tu as, tu as pris, tu avais un salaire au moins qui était régulier, tu aurais dû t'en tenir. Donc, euh, c'est normal. <rire> c'est normal. Mais pourquoi euh, je pense que c'est un risque comme tout autre Parce que tout simplement, il y a des milliers d'entrepreneurs qui vivent de leur business. Il y a des milliers d'entrepreneurs qui vivent de leur business. Moi, j'ai nourri ma famille avec mon entreprise. Je ne suis pas conseiller municipal ou ministériel quelque part. Je vis à mon entreprise. C'est ça aussi qui est la réalité. Mais comment comment, comment s'y prend C'est une, une seule chose qui est simple. Avant de démissionner, il faut vous assurer de maîtriser la science pour gagner de l'argent. C'est simple, c'est une science. C'est comme n'importe quel métier. C'est comme si vous voulez être médecin, vous avez décidé, euh, vous êtes avocat vous êtes avocat et vous décidez de devenir médecin sans apprendre la peine d'apprendre le métier de, médecine, de médecin. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas quitter votre entreprise, votre, sal, votre travail salarié, qui est un autre métier, vous êtes comptable, vous êtes euh, euh, secrétaire, vous êtes X, vous êtes tel métier, et puis vous voulez vous mettre à votre propre compte sans apprendre le métier eh, sans apprendre cette science qui est comment gagner de l'argent par soi-même. C'est trivial, mais une fois que vous avez réussi à gagner de l'argent par vous-même, mais ben c'est tranquille. Mais vous allez vivre comme n'importe quel entrepreneur. Et puis, pour souvent la, la réflexion, eh, l'entrepreneur là, enfin le salarié là, sa stabilité, la stabilité de son revenu là, c'est lié à quoi C'est lié à un autre entrepreneur. Vous travaillez pour quelqu'un. Vous travaillez pour un autre entrepreneur qui a créé son entreprise et qui a réussi à stabiliser ses revenus. C'est pour ça, que vous, vous pouvez avoir un salaire régulier. Même l'État, ceux qui travaillent pour l'État. Mais l'État vit là. Un État vit à cause de la stabilité de ses entrepreneurs. L'économie là, c'est l'économie qui fait vivre l'État. L'État prend l'État vit, l'État lui-même, il produit pas des, des richesses. Voilà. Le le, le le le le le le salarié l'agent municipal il vit pas et euh, il vit pas avec des revenus que lui-même il crée. La mairie ne crée pas des revenus. La mairie va pouvoir collecter les taxes sur les entrepreneurs, c'est sur les activités entrepreneuriales. Donc vous-même qui êtes salarié là, votre stabilité, vous dites non, je suis je suis stable. Et, et, et entrepreneuria, faut pas se mettre dedans parce que ce n'est pas stable. Mais oui. vous faites rire. Ou Celui même qui a suivi votre stabilité là, c'est ce qu'on c'est lui qu'on appelle un entrepreneur. Et il a su la stabilité de toute la nation. Le PIB là, c'est le calcul de toute la production des activités économiques d'un pays. C'est comme ça qu'on, on, on, on, on, voit la richesse d'un pays. Ce sont les entrepreneurs qui font la richesse d'un pays. Donc, c'est, je vais dire, c'est un peu absurde de comparer les deux. C'est comme si tu es dans une maison, hein, et puis, c'est la maison qui t'assure, qui est sous ton toit, qui assure ta, ta stabilité. Et puis quand on te dit, on parle d'entrepreneur, non, ça c'est un truc qui est risqué, c'est pas stable. Mais c'est pas entrepreneur là qui t'a embauché. Voilà. Donc il n'y a pas de risque possible. Le, le seul risque, c'est si vous, vous mettez dans ce métier-là sans avoir acquis les compétences pour gagner de l'argent. Et les compétences pour gagner les, le, de l'argent, ça s'apprend, ça s'apprend. Voilà, là je fais aussi un, un, un en même temps une, euh, je veux dire un petit commentaire sur les cours d'entrepreneuriat qui se font ici et là, mais on peut pas vous donner un cours d'entrepreneuriat en une journée. c'est pas possible. Comment gagner de l'argent par toi-même là? Tu vas venir faire un cours de 8h jusqu'à 14h, mais souvent même la demi-journée même conférence sur comment gagner de l'argent, mais comment avoir de la liberté financière. De 9 à midi. Et puis bon, c'est fini, tu vas devenir riche. Mais toi aussi, quand même. Faut être sérieux. Le métier le plus petit, c'est les CAP de mécanique, les CAP de pâtisserie, là. C'est au moins 9 mois à 1 an. Les plus petits métiers. Ceux qui, s'il y a des gens, même, qui sont en train de me regarder, qui ont fait, qui ont fait, par exemple, les CAP d'esthéticienne, de, ou bien de coiffure. C'est six mois, un an, deux ans deux ans pour être coiffeuse, deux ans, six mois, neuf mois pour être esthéticienne. Maintenant, la science qui va vous donner, qui va vous permettre de gagner de l'argent, vous voulez, vous voulez apprendre ça en, en, en, en, en, en trois heures de temps. Nous, au cabinet, MP, quand on dit, souvent, il y a des gens qui nous disent, « Ah, mais souvent, vos formations sont trop longues. » Je dis, ce qu'on veut t'apprendre, c'est l'entrepreneuriat, comment gagner ton argent par, ton propre, par tes propres moyens. Minimum, nos formations, là, c'est deux mois et demi, c'est 30 heures. Sinon, nos formations complètes, là, c'est six mois. Et même, je trouve même qu'on a vraiment concentré l'essentiel. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Donc, vous ne pouvez pas démissionner. Vous ne pouvez pas démissionner parce que tout simplement, vous, vous, vous, vous, euh, votre patron vous énerve. Ou bien, voilà, j'ai ma passion. Ça n'a rien à voir avec la passion. Vous vous amusez à faire ça, là. Mais on va vous chasser de votre couple. Parce que vous n'allez rien rapporter à la maison. Voilà, vous serez peut-être fier d'avoir votre carte de visite, mais vous n'allez rien rapporter comme agent à la maison. Et puis, idiot, <rire> la ville n'est pas là pour pour truc. Hein. Toi, tu es là, tu vis, tu manges, mais tu n'apportes pas de revenus, mais on va te mettre à côté. On va te mettre à côté. Il y a d'autres qui ont cassé leur foyer à cause de cette histoire d'entrepreneuriat. Donc, c'est n'est pas à la légère. Et je profite justement pour répondre à ceux qui disent que... Euh, et il y a un qui avait posé la question, mais si maintenant mon patron ne me... Ne me, ne me paye pas bien lui, si ton patron ne te paye pas bien démissionne, mais pas forcément pour te mettre à ton propre compte démissionne pour aller dans un autre emploi puisque chaque ouvrier mérite son salaire tu vois chaque ouvrier mérite son salaire donc si on ne te, on te, on te, on te, on te paye pas tu travailles tout le mois correctement on ne te paye pas mais tu ne peux pas nourrir ta famille donc là tu es obligé d'aller ailleurs mais ça ne veut pas dire démissionner, par main, à ton, à ton propre compte je le répète la seule condition pour te mettre à ton propre compte, c'est d'avoir cette capacité de, pour moi en tout cas, de, de, de, cette capacité de gagner de l'argent par tes propres moyens. Donc, de maîtriser la science de l'entrepreneuriat, la science de, de, de, du business. Voilà, qui est un métier, qui est un métier. Donc, bonne arrivée à Ivaris et mais M. Nyamesou. Voilà. Donc, Tanoa, voilà, et il dit qu'il n'est pas d'accord avec moi sur ce point. Personne ne peut maîtriser l'environnement des affaires. Mais, Tano Amel, je ne sais pas, hein, si tu es salarié, ou bien tu es, comment dirais-je, tu es entrepreneur, mais peu importe. Si tu es salarié, la stabilité de ton revenu, là, c'est venu d'un entrepreneur. Parce que tu travailles dans une entreprise, tu, tu n'es pas à ton propre compte. Donc, cet entrepreneur, là, il a réussi à stabiliser son entreprise. Ça, c'est une entreprise, ça se stabilise. Ça se stabilise. Si ça n'existait pas, comment les salariés allaient avoir cette comment dirais-je cette garantie du salaire, ce sentiment de sécurité, au point de dire que c'est l'entrepreneur qui, qui, qui, qui, qui est instable? Non. Les grandes entreprises, les multinationales, elles ont la maîtrise de elles ont la maîtrise de, de, de, de, de, de la science, de l'acquisition de l'argent. Donc, c'est pour ça que les entreprises sont stables et que les gens aiment travailler là-bas. Quand vous travaillez, on ne va pas citer les noms, mais quand vous travaillez dans les multinationales, est-ce que vous avez peur qu'on ne vous paye pas votre salaire Mais c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est un entrepreneur qui l'a fondé. Donc, ça se maîtrise. Une entreprise, ça se stabilise. Ça se stabilise. Comme de milliers d'entrepreneurs ont des entreprises dans lesquelles ils vivent et dans lesquelles vous, vous travaillez en tant que salarié. Donc... Euh, ce n'est pas risqué, c'est tout simplement… Ce risque-là est maîtrisé, comme n'importe quel risque d'une de, de, activité. Euh, aller, aller devenir maître nageur, devenir mécanicien, euh, devenir policier, tout ça, il y a des risques dans chaque métier, mais les risques-là sont maîtrisés par la connaissance, par l'apprentissage. C'est tout. Tu ne connais pas, tu ne vas rien obtenir. C'est aussi simple que ça. Tu ne connais pas, il y a des gens ils se lancent dans l'entrepreneuriat, puis c'est sur place. Ils vont, ils vont savoir, ils vont se débrouiller pour savoir comment acquérir des clients. Pour que quelqu'un enlève l'argent de sa poche, pour vous donner là. Mais ça, ça C'est un métier qu'on appelle la vente. Ça, s'apprend, ça s'apprend bien. On ne bricole pas. Il ne faut pas bricoler. Donc, c'est parce que vous partez prendre, eh, vous, vous, vous minimisez l'entrepreneuriat, vous ne l'avez pas considéré comme un métier, que vous bricolez. Ce n'est pas avec des petits tutos de, de, de, de, de YouTube que vous allez devenir un entrepreneur. Je vous ai donné les cas des métiers. Pour devenir esthéticienne, pour devenir mécanicien et tout ça. Mais les gens font des CAP. Ce n'est pas parce que tu as vu comment on démonte une roue sur YouTube que ça fait de toi un excellent mécanicien. Tu peux compléter tes formations avec des tutos, des tutoriels. Mais chaque métier, il faut prendre au minimum 9 mois à 1 an. Maintenant, si vraiment votre patron vous fait chier, ou bien vous voulez faire des départs de négocier. Moi, il y a des gens, ils viennent me voir, ils ont été, ils ont perdu l'emploi, hein, souvent dans des conditions dramatiques, et puis ils viennent me voir et disent, « Non, cette fois-ci, là, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. » Il est fâché. « Je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je vais me mettre à mon propre compte. » Moi, je lui pose deux questions. La première question, je lui dis, ben, « Est-ce que tu sais comment tu as fait pour gagner ton argent chaque jour ?» Il dit, « Non, l'essentiel, là. » non. Et puis, il, quand, quand je vois qu'il commence à résumer, « Non, c'est que si, je vais me lancer, j'ai des idées de projets, tout et tout, et tout ça. Moi, quand il me dit ça, il dit non, il faut aller chercher du travail. Deuxième question que je lui pose. Est-ce que tu as suffisamment d'argent dans ton compte épargne pour vivre ne serait-ce qu'un an sans gagner de revenus supplémentaires? S'il me dit non, souvent il dit non, moi il y a seulement deux mois, je peux vivre deux mois sans salaire. Il dit non, va, va, va, va, va, va, va chercher travail. Va chercher travail parce que pour apprendre la science pour gagner de l'argent, ça va te prendre minimum 9 mois à un an de maîtrise. Parce que c'est un nouveau métier pour toi. Donc, en ce moment-là, tu, euh, tu ne peux plus... Tu ne peux plus... Si jamais, tu à la fin des de, de, de, de deux mois, de trois mois, tu n'as pas pu générer des revenus pour gagner ton argent, tu es, tu, es, tu es foutu. Tu es coincé. Voilà. Tu es foutu, tu es coincé. Donc, euh, Tano Amel, c'est vrai, tu peux ne pas être... Euh, ah voilà. Euh, Maxime Corot qui dit « CAP sanitaire ». C'est-à-dire pour être, euh, comment dirais-je, euh, agent de santé, trois ans. Agent de santé, trois ans. Voilà, agent de santé, trois ans. Deux ans. Les gens font l'infaste, deux ans. Voilà, pour apprendre à prendre des piqûres, pour prendre pour prendre une veine. Pour être, je connais pas les, les, les, les, les diplômés d'État. Voilà. Infirmiers d'État, je sais pas c'est combien de temps s'il y a des gens qui sont là. Voilà. Et en plus, voilà, Donald Messemo, Il dit après une formation, il faut encore même un stage. Eh ben, ben oui Ce qu'on appelle euh, les validations euh, d'expérience pratique. VEP. -V -V -V -E les validations d'expérience pratique. C'est dire qu'il y a des métiers là. La validation d'expérience pratique est obligatoire pour qu'on te dise lui, il maîtrise son métier. Donc, ce n'est pas du jeu. Franchement. Et vous pouvez pas dire et donc ceux qui accusent aussi les coûts d'entrepreneuriat, bon, je suis désolé, c'est comme si vous avez fait un mauvais choix. Voilà, c'est comme si vous avez fait un mauvais choix de de, de formateur ou de formation. Voilà, c'est comme les comme l'école. Si vous avez choisi une mauvaise école où on enseigne mal, mais bon, bon, vous finissez avec euh, avec des déchets, vous, vous êtes médiocre. Voilà, donc euh, ça c'est vous qui avez qui avez qui avez mal choisi. Voilà, si pour vos enfants vous savez choisir les meilleurs les meilleurs programmes scolaires, mais c'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Il faut choisir les meilleurs programmes. Voilà. Laissez les petits trucs gratuits gratuits. Ça, ça ne vous apporte rien. Allez payer des vraies formations, des formations qui existent. Si, peut-être que l'anglais peut gêner beaucoup, parce que ces gens de formation, il n'y a pas beaucoup dans le monde francophone. Surtout nous qui sommes africains francophones, on est beaucoup limité. On a, on a trois pays francophones qui sont, on va dire, qui sont développés. La France la Belgique et puis euh, le Canada côté Québec. C'est tout. Donc quand ceux-là, ils ne font pas des programmes euh, pointus pour nous, ou bien même ils ne traduisent pas certains bouquins, certains livres pour nous, c'est fini. Tous ceux qui sont dans le monde francophone, qui, qui ne comprennent pas l'anglais, ils sont bloqués, ils ne sont pas ouverts. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans le monde anglophone, qui est, qui est parlé par près de 1 milliard d'habitants. De, de, de, de, de, qui, un milliard, mais presque deux même voilà, un milliard d'habitants qui permet euh, d'avoir accès à des formations pratiques hein, de six mois, de neuf mois, de dix mois, si vous voulez, en ligne, voilà, mais pas, pas à l'issue d'une conférence et tout ça. Tout ce qui est assise d'entrepreneuriat, pourquoi les gens ont arrêté ça C'est parce que ça, pose, ça ne produit pas de fruits. Ça ne produit pas de fruits. On fait assise de la jeunesse pour parler de l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas en sortie d'une assise ou bien d'un truc comme ça que tu tu sors et puis tu dis non. Je vais me mettre à mon propre compte. On va à la fois être sérieux. Ah, voilà, j'ai dit qu'on ne va pas dans l'entrepreneuriat comme si on va s'amuser. Hein? Voilà, merci eh, Guillaume Yobué, <rire> Il dit le père du marketing. Oui, effectivement, ma spécialité, ma spécialité, c'est le marketing. Mais ce n'était pas ma spécialité. Au départ, je suis un financier comptable. Mais finance comptable, c'est pas ça qui fait gagner l'argent. Ce qui fait gagner l'argent, c'est le vendeur. C'est le vendeur. Même quand tu es trader en bourse, là, il faut que tu trouves client pour que tu aies des commissions sur les ventes. Il faut que les gens passent des ordres d'achat. Donc, à la fin, que tu sois un trader, un spécialiste de la finance. Ta conclusion, là, c'est comment tu as fait pour trouver les clients pour que les gens te donnent un portefeuille de plusieurs milliards de francs CFA pour que tu gagnes ta commission dessus. Donc, tu finis toujours par être vendeur. Donc, j'ai fini par, malgré moi, avec, et puis à la suite de de, de formation, j'ai fini par me rendre compte que, voilà, euh, aujourd'hui, euh, le marketing, c'est une des compétences primordiales pour l'entrepreneur. Parce que c'est c'est la compétence qui permet de faire rentrer de l'argent dans votre entreprise. Voilà. Ok. Donc je salue au passage euh, Desire Adiso, euh, Madame, Madame Yeboué, coach en couple et sexualité. Alors, il y a une question de Frédéric Yedja. Il dit que y a-t-il un nombre d'années ou une une expérience connue chez un employeur quelconque avant de se lancer dans à son propre compte euh, Non, pas du tout, pas du tout, puisque quand tu te lances à ton propre compte, tu n'as aucune obligation de te lancer dans le domaine dans lequel tu as travaillé. Tu n'as aucune obligation. Voilà. Donc, euh, euh, si moi, par exemple, j'ai fait quasiment toute ma carrière en finance, mais je n'ai pas monté un cabinet comptable. Voilà, j'ai commencé par l'audit des cabinet d'expertise comptable. J'ai été auditeur interne 4 ans, 5 ans, mais je ne me suis pas lancé dans l'audit. Il y a Mme Caillot, qui est une de nos brillantes élèves, qui, qui, qui a fini le droit, qui a une maîtrise, une maîtrise de droit, et qui a travaillé dans un cabinet juridique, mais qui s'est lancé aujourd'hui dans la vente de vêtements de bébé et qui cartonne. Donc, tu n'as pas besoin d'une expérience, un nombre d'années d'expérience chez, chez un employeur. Maintenant, si tu veux te lancer dans le même domaine que lui, si par exemple tu travailles dans une société immobilière, tu veux te lancer dans le même domaine, ce n'est pas en termes d'années, c'est en termes de euh, d'opérations, de maîtrise des opérations. Il faut te débrouiller, hein, euh, je crois, Frédéric, il faut te débrouiller pour faire, pour avoir une vue d'ensemble, une maîtrise de toutes les sections de de l'entreprise. Les sections opérationnelles, les sections de vente, les sections de services après vente, faut maîtriser ça si tu veux te lancer dans le domaine. Par exemple, tu tu es, tu veux te lancer dans la restauration, tu travailles chez un restaurateur, mais tu dois tout faire pour qu'on t'affecte à l'approvisionnement. Donc, tu dois savoir aussi comment on achète les, les, les objets, enfin, les, les, les, les, les ingrédients et tout ça. Tu dois faire un tour au, au niveau de la préparation, donc la partie cuisine. Tu dois faire un tour dans la partie service même aux, aux clients. Donc, c'est pas le nombre d'années. Si, par exemple, tu as été 10 ans serveur dans un restaurant, ce n'est pas, pas ça qui va te donner la compétence pour devenir... Pour devenir un grand restaurateur, il faut que tu passes par tous les métiers de la restauration pour que euh, tu, tu, tu maîtrises. Donc, si tu as fait trois ans et que dans les trois ans tu as fait toutes ces ces, ces trois toutes les fonctions de l'entreprise, bon, euh, c'est bon, tu peux te lancer dans le même domaine. Donc, euh, pour répondre à ta question, on n'a pas besoin, c'est pas une question d'année, c'est une une question de maîtrise de des fonctions des, des fonctions des grandes fonctions de de l'entreprise et puis deux, tu n'as même pas besoin de cette expérience si tu comptes entreprendre dans un business qui n'a rien à voir avec ton entreprise. Voilà, ça ne te servira à rien. Tout ce que ça va te donner, tes, tes années de travail, ça va te donner l'autodiscipline. C'est une qualité importante. Voilà, et même là encore, l'autodiscipline, ça c'est quand tu atteins le niveau, au niveau cadre. Au niveau cadre, mais sinon si tu es au niveau employé, tu es discipliné, mais tu n'es pas autodiscipliné. Tu es discipliné parce qu'il y a la baguette de ton patron qui est sur ta tête. Donc, si tu viens pas à l'heure, on te tape. Voilà, les cadres, la plupart du temps, les cadres à un certain niveau, on ne regarde pas. Est-ce qu'ils sont venus à 7h30 Est-ce qu'ils sont descendus à, à, à, trop tôt C'est pas à ce niveau-là. Donc, généralement, quand ils ont été cadres dans les entreprises, et, et, quand ils se mettent à leur propre compte, ils ont au moins l'autodiscipline. Ce que le petit collaborateur, l'agent des maîtrises, n'a pas trop parce qu'il est encore sur la baguette et tout ça. Donc, euh, les années d'expérience, voilà, il y a plus de... La moitié des entrepreneurs n'ont jamais travaillé pour quelqu'un. La moitié des entrepreneurs à succès, ils n'ont jamais bossé pour quelqu'un. Ils ont commencé directement par l'entrepreneuriat et puis ils ont eu leur succès. Voilà. Plus de, on va dire même plus de la moitié même. Si on regarde euh, statistiquement parlant, plus de la moitié, euh, voilà. d'autres ont fait des petits stages, mais bon... Pas bien loin, on ne peut pas dire que c'est des travailleurs qui ont fait 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience avant de se lancer dans dans, dans les choses, dans leur, dans leur, dans, à leur propre compte. Voilà. Alors, donc, euh, Relou euh, à Nice. Entreprendre, ce n'est pas une mince affaire. <rire> voilà, effectivement, ce n'est pas une mince affaire. C'est un métier, en fait. C'est un métier. C'est aussi simple que ça, c'est un métier. Bonjour, euh, coach Stéphane marie -Doulot. Ah, ça, vraiment je suis heureux de, de voir que tu, tu es là. Donc, pour revenir à notre sujet, faites tout pour maîtriser la science de l'argent. Travaillez dessus, c'est un métier. Malheureusement, on n'apprend pas ça à la télé, on n'apprend pas ça euh, comme ça. Il faut suivre des programmes. Il faut suivre des programmes. Il faut chercher, si vous n'avez pas un programme complet, il faut, il, faut, il faut chercher des programmes par compétence. Je vais vous donner au moins les trois compétences qu'il faut maîtriser pour avoir un business rentable. Première compétence, la capacité à choisir les idées de produits ou de services. C'est-à-dire, je, je veux lancer un business qui va marcher là. Comment faire pour s'y prendre ça? Chercher un programme qui parle de ça et puis, et puis développer dessus. OK. Deuxième compétence qu'il faut avoir avant de vous lancer, c'est la compétence en vente. C'est la deuxième compétence qu'il faut maîtriser. Donc, tous les programmes de marketing que vous voyez là, bossez ça jusqu'à ce que vous maîtrisez vous-même comment vendre les clients. Si euh, vous avez des petits défauts particuliers du style, euh, euh, par exemple, je suis timide, cherchez un programme, comment chasser sa timidité. Donc, ça, c'est la deuxième compétence, comment vendre, comment acquérir des clients. C'est hyper important. Et puis, la troisième et dernière euh, euh, troisième et dernière compétence à à, à acquérir avant de se lancer en business, c'est la capacité de gestion. Gestionner, gérer, son, gest, gérer, gérer comme je dis, les TAR, c'est-à-dire le t Savoir gérer son temps. Donc, vous pouvez faire des programmes. Euh, il y a des formations. Je crois que coach Yannick Otto, euh, que je salue, je resalue encore, il a un programme sur la gestion du temps. Voilà. Donc, euh, nous aussi au cabinet MP, on a un programme inclus dans l'entrepreneuriat sur la gestion du temps. Donc, vous pouvez nous prendre. Vous n'êtes pas obligé. <rire> Chacun fait sa publicité. Vous n'êtes pas obligé de, d'aller ailleurs. Il y a chez nous aussi. Donc, il faut gérer, il faut, donc, dans la capacité de gérer, de gérer, il faut pouvoir gérer ces trois éléments qu'on appelle le tas, le temps, l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Suivez des programmes pour la gestion de l'argent. Et la gestion de l'argent, c'est pas être économe. Et ceux qui pensent que gérer l'argent, on dit non, il... par exemple, il y a des gens qui pensent que parce que tu es un avariste, tu es un navar là, excusez-moi du thème. Tu es un avar, ton compte est B. tu penses que non, tu sais gérer l'argent. Non, tu es un avar. Un navar n'est pas un gestionnaire d'argent. C'est pas parce que tu as une grosse capacité d'épargne ou bien tu as une grosse capacité de privation que tu es un bon gestionnaire d'argent. Non, pas du tout. Le gestionnaire d'argent, c'est celui qui sait utiliser son argent de façon productive. C'est-à-dire qu'il quand il met l'argent quelque part, c'est pour que ça rapporte des petits enfants. C'est ça la capacité de gérer de l'argent. Donc ça, ça, ça prend. Vous pouvez faire des cours de finances personnelles si vous voulez pour compléter. Mais voilà, il faut avoir cette, euh, ce, ce, savoir gérer ça. Et puis, savoir gérer les ressources humaines. Donc dans la troisième compétence de gestion, les ressources humaines. Savoir recruter, détecter les bons talents, savoir motiver les gens, gérer les gens pour que les gars bossent pour vous. Donc les capacités de leadership. Donc ça, ça prend. Donc ces trois compétences-là, c'est ce qu'il faut pour se lancer. Si vous avez ça-là, mais vous démissionnez, vous n'avez aucune différence avec un employeur, parce que dans l'entreprise, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et puis ils ont, la, ils ont cette stabilité des revenus-là, ils ont ces trois compétences-là. C'est-à-dire que ils savent lancer des nouveaux produits, donc ils, ils savent dé dénicher des opportunités d'affaires. Deuxième compétence, ils savent vendre. Et troisième compétence, ils savent gérer les trois ressources que sont le temps, euh, le L'argent et puis les ressources humaines. Donc ils sont, ils sont, ils sont, ils sont développés, ils sont, ils ont cette maîtrise-là. Tous les fondateurs d'entreprises à succès ont ces trois compétences-là. Il n'y a pas quelqu'un qui vient leur dire quelque chose. Voilà. Vous pouvez avoir, vous pouvez aller au conseil d'administration des multinationales, vous êtes un petit génie du marketing, vous allez lancer un nouveau produit, vous, vous présentez au conseil d'administration le fondateur. Là, lui là, il est capable de dire, ça, là, ça ne va pas marcher, il met pas mon argent dedans. Ou bien ça là, ça va marcher. Il a cette compétence. Vous venez, vous avez fait des grandes écoles, des masters en communication. Vous venez, quand vous présentez votre, votre stratégie de communication aux fondateurs, mais aux dirigeants, ils sont capables de vous dire ça, on ne veut pas de ça. Ça, là, ça va pas marcher. Voilà, parce qu'ils sont des maîtres du marketing, ils sont des maîtres de la vente. Ils n'ont pas fait des cours universitaires, mais ils ont cette compétence. Ça aussi, il faut les reconnaître. Et ce pas des compétences qui s'acquiert forcément à l'école. Ça s'acquiert même pas à l'école, même d'ailleurs. Voilà. C'est des programmes toujours parallèles où on, on peut on peut, on peut peut acquérir. Et puis, la capacité de gestion, là par contre, la capacité de gestion, on peut l'acquérir à l'école. On peut l'acquérir. La gestion du temps, même s'il y a très peu de programmes qui parlent de la gestion du temps et tout ça. La dernière la dernière fois que, ben, dans un programme général, on vous a parlé de gestion du temps, c'est quand vous êtes arrivé en sixième, on vous a parlé d'emploi du temps. C'est quand vous avez fait votre premier emploi du temps des matières que eh, vous, on vous a montré c'est quoi gérer votre temps. Mais après ça, en plein du temps des maisons. Ben, nous, on était tout petits. C'est des choses comme ça qu'on on, on, on on apprenait. Sinon, après ça, il n'y a rien. OK, alors, euh, euh, voilà, voilà pour choses. Alors, il y avait, y avait, euh, y avait une, une dernière question où quelqu'un disait, bon, est-ce que l'entrepreneur on doit croire à tous ceux qui parlent de l'indépendance financière de l'entrepreneur. Bon, franchement, moi, cette histoire d'indépendance financière-là, ce n'est pas un thème que je maîtrise, je n'ai même je l'ai jamais utilisé. Euh, je ne vais pas parler mal, mais il vaut mieux poser la question à ceux qui parlent d'indépendance financière. Moi, l'entrepreneuriat, c'est un thème métier comme tout autre. Être à son propre compte, c'est un métier. Il y a la profession libérale, un jour, on va faire un thème dessus, il faut faire la, la différence entre entrepreneurs et puis ceux qui ont, euh, qui ont des professions libérales qui sont à leur propre compte. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière et on en vit. On vit de l'entrepreneuriat comme n'importe quel métier, comme policier, comme pompier, comme, euh, comme enseignant, voilà. Donc, on vit de l'entrepreneuriat, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le reste, là, indépendance financière, vous savez… Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Bonjour, bonsoir, hein, Anissa, Anissa Drouba. En Côte d'Ivoire, et particulièrement en Afrique, mais en Côte d'Ivoire en particulier, on a beaucoup de menteurs. Excusez-moi du terme, hein, on a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de menteurs sur l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont de fausses idées. Comme on dit là, hein, s'il y a des gens de d'autres nationalités qui sont là, vraiment... On, les Ivoiriens, on est des vieilles, des vendeurs d'illusions. On ment beaucoup. On ment sur nos revenus. On ment sur les réalités du terrain. Et c'est ce qui fait que ça trompe les gens. Il faut apprendre à dire la vérité. Quand un truc ne marche pas, tu dis ça ne marche pas. Quand un truc ne marche pas, tu dis ça ne marche pas. Moi, la plupart du temps, eh, moi, j'ai créé une... Euh, il y a quatre ans de cela, j'ai créé une, euh, une industrie dans la Tchèque, une, une société dans l'industrie de la Tchèque. Pendant que je faisais mon cabinet de, de marketing, mais il y a des gens, gens qui me demandent, là, je dis, mais ça ne marche pas. Il dit, mais je t'ai lancé. Il dit, mais pour le moment, là, ça ne marche pas. Si tu mets dedans, c'est que si tu, tu es rentré dans l'industrie, si tu as décidé de rentrer dans l'industrie, il faut, faut attraper, il faut, attraper, faut avoir les reins solides. Parce que tu, tu mises beaucoup d'argent avant que, avant que ça mousse. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Mais hey, hey, Ça marche pas. Je suis là, je suis dans mon coin. C'est ça qui est la réalité. Mais d'autres, ça marche pas, ils vont te dire ça marche. Nous, on faut venir investir dedans. Donc voilà comment vous vous retrouvez en, en train de faire des mauvais choix. Et puis après, vous dites que non, l'entrepreneuriat, c'est ceci, c'est là. Donc franchement, l'entrepreneuriat là, c'est un métier comme tout le monde. On peut avoir des revenus stables de 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions, 7 millions par mois, 8 millions, 10 millions, 1 milliard le mois ou l'année comme revenu, il n'y a pas de problème dessus. C'est un business qui tourne et ça s'apprend. Voilà, il n'y a pas, il y a pas, pas c'est pas un mythe, c'est la réalité. Mais seulement, si vous n'avez pas les compétences, je vous assure que l'entrepreneuriat va devenir un enfer pour vous. Et le dernier conseil sur lequel je, je, je veux intervenir, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas de revenus stables, revoyez la gestion de votre temps. Vous n'avez pas un temps une gestion de temps productif. Votre temps n'est pas productif. Vous êtes occupé, vous n'êtes pas productif. Productif veut dire que on travaille dans le sens de son objectif. C'est ça, qu'on appelle productif. Euh, occupé, ça veut dire que je suis actif. Tu peux être occupé toute la journée, mais tu n'es pas productif. Il y a des gens qui sont dans les bureaux, ils jouent Zuma. Zuma, c'est un petit jeu là, mais joue solitaire. Tu les vois sur l'ordinateur, mais ils foutent rien. Ils sont occupés, mais ils sont pas productifs. Donc, il faut être productif. Si, vous, Quand vous regardez votre emploi du temps, s'il est productif, il y a 99% de chances que vous ayez des revenus stables. Mais si votre temps n'est pas productif, vous allez voir que euh, vos revenus seront instables. Parce que vous travaillez lundi, mardi, vous dormez, vous travaillez mercredi, l'après-midi, euh, le matin, vous n'avez pas travaillé, vous travaillez une heure jeudi, vendredi même. Vous êtes dans les funérailles, vous faites les courses, voilà, Ça, vous pouvez faire des tâches qui sont légitimes. Par exemple, le matin, allez déposer vos enfants à l'école. Et puis, bon, en, en chose, on vous dit non, euh, va, va, et pardon, comme toi tu as ton propre compte là, est-ce que tu ne peux pas aller payer un truc pour moi à la pharmacie Tu t'en vas, tu reviens, il est 8h et il est 10h. À 10h tu as travaillé une heure de temps, à 11h. Il y a d'autres enfants qui finissent à midi 00, mais à 11h45, il faut aller les chercher tôt. Vous les petits là, ils pleuvent vite. Donc tu cours pour être pour arriver à temps, il y a les embouteillages et tout ça. Tu arrives à, à midi, tu prends les enfants, tu viens les déposer, ils mangent, tu dois les déposer à 14h. Donc à, à 15h, c'est là que tu viens t'asseoir devant ton ordinateur pour travailler. Tu travailles 15 minutes, on dit non, il y a les cotisations de temps, il faut partir chercher ceci, c'est là. À la fin, là, tu as eu deux heures une heure seulement de production, même pas deux heures, une heure de production. Tu as travaillé de 10 heures à 11 heures. 11 heures, on va dire 11h30. C'est fini. Mais à la fin de la journée, il ne faut pas t'étonner qu'il n'y a pas d'argent qui est rentré. À la fin du mois, il ne faut pas t'étonner qu'il n'y a pas de blé qui est rentré. Tu n'es pas productif. Donc, apprenez à être productif. Apprenez à aller à compte nature de, de, de, de, de, de, de, de la culture africaine qui dispose de trop de temps. L'Africain dispose de trop de temps. Pour lui, il a le temps de faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il n'est pas à l'heure. c'est pour ça qu'il ne fait pas les choses rapidement, et tout ça. Pour ceux qui ont l'habitude de vivre en Europe, ils voient comment les gens marchent vite. Les gens sont rapides. Les gens sont productifs. OK Donc, ça va être difficile, parce que toute votre culture, souvent, on va dire que vous êtes impoli. On va vous dire que vous êtes impoli, mais vous avez besoin de tout cela pour, pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gérez votre temps et vous aurez la stabilité financière. Voilà, donc euh, vraiment merci, merci, merci d'être là. J'ai pris euh, toutes les questions. Euh, je salue euh, Alain Béni. Ah, Alain Béni, lui, c'est, euh, je ne sais pas si c'est le même Bémi, mais c'est un ami, un ami d'enfance. Voilà, je mettrai mon contact. Euh, mon contact, est-ce que mon contact n'est pas en dessous? Euh, euh, Écrivez-moi après, On va mettre. je vais mettre le contact... Euh, en, en chose, Voilà, 07... Attends, on est a, à on a 10 chiffres maintenant. 0707 07 90 47 61. Ce numéro est WhatsApp, vous pouvez me contacter dessus. Voilà. OK, Sylvain Guatibi et tout ça. Donc, euh, voilà, merci, merci, merci d'être venu. Je ne vais pas perdre votre temps. Bon vendredi, à vous. Et puis, un seul mot, soyez productif. Voilà. Bye bye voilà, je salue Madame Siloué, Reine, je salue euh, euh, Nyonsli Gela, je salue euh, Malan, voilà. Donc, euh, merci, merci, merci à tous. Et puis, on se retrouve euh, un autre vendredi pour euh, un autre direct sur un prochain thème. Bye bye